Bonjour à tous, Donc, euh, nous allons prier à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet, c'est le volume 2 aux éditions du Parvis et donc nous allons prier un chapelet à l'intention particulière euh, de la paix euh, dans le monde c'est un, un chapelet un peu particulier parce qu'il n'est pas divisé euh, avec les mystères habituels il y a cinq dizaines mais c'est différent vous allez voir donc il euh, y a euh, une petite introduction. « Heureux les artisans de paix, car ils font comme Dieu. Ils agissent en fils et filles de celui qui fait tout pour la paix du monde. » Donc Seigneur, nous prions ce chapelet pour la paix dans ta divine volonté, immergé dans ta divine volonté. Donc, multiplie les grâces à l'infini, euh, accorde un déluge de grâces euh, au monde, un déluge de grâces pour la paix, tout particulièrement en Ukraine mais aussi au Moyen-Orient et euh, dans tous les pays en guerre. Voilà, Accorde la paix à, toutes les, à tous les cœurs, accorde la paix à toutes les consciences, accorde la paix à tous les corps, c'est-à-dire euh, que toutes les cellules soient en harmonie euh, avec, euh, avec euh, leur environnement.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 Donc moi je vous dis euh, au week-end prochain, donc, euh, un rosaire samedi, un rosaire dimanche, sachant que nous serons rentrés en carême euh, d'ici là, donc euh, j'essaierai de, de prier des, des chapelets à thème euh, tout particulièrement euh, propice euh, et opportun euh, pour cette période euh, liturgique. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse et à bientôt.